Pourquoi Parce qu'il faut qu'on arrête de se diviser, d'un côté les gilets jaunes, de l'autre côté les gilets verts, de l'autre côté les gilets roses, de l'autre côté les verts jaunes rouges qui fument des gros pétards. Et, et, euh, et, et là on a la représentante de plein le dos. Et, et, euh, et du coup... Euh, et du coup, euh, bah en fait, euh, je, vais pas, je vais arrêter mon blabla. C est, c est, ça tient en trois mots et on compte sur vous pour les dire. C'est quand on est ensemble et quand on est unis qu'on peut dire que... Je vous parle d'un peu que personne ne peut être un est invincible. C'est que qui sont en place, ah, parce qu'ils peuvent nous tuer Mais ils peuvent pas nous faire, on est invincible. Ne crois pas que je t'entraîne, on fait partie de la solution On fait partie du problème et on est invincible. tous les points se dressent, On est plus fort peut-être, alors on laisse parler le cœur. Alors, ni Dieu ni maître, il est temps d'agir. Le futur est fragile, alors on lui ainsi la sur laquelle l'État vit Dans les idées qu'on affiche, dans les pauvres ont rien d'autre à manger que les riches. L'amour, l'envie, le corps, l'esprit, et quand tout est réuni, on, on est, est invincible et on n'a rien en train. Je vous, vous parle. Parle. Un peu, que personne ne peut éteindre on est invincible. C'est eux qui sont à plat quand ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre, on est invincible. Ne crois pas que c'est en vain, partie de la solution, partie du problème, mais on est invincible. Que tous les points se dressent, on avance, souffle sur de les flèches. De Descendre de yeah, yeah, yeah. Des dans la rue nous sommes, y défendre la nature et le reste du vivant On veut construire l'entraide, tenter l'autogestion Vous avez les milliards mais nous sommes les millions oh là là, mais On prend les frontières, laissons passer les hommes reprenant le pouvoir par tout ce que l'on consomme Pour les valeurs de partage dans lesquelles on se cloître Nous sommes de ces vieux arbres impossibles à abattre Personne ne peut éteindre, on est invincible C'est eux qui sont d'enclin Parce qu'ils veulent nous tuer, mais ils peuvent pas ils veulent On est invincible Les deux crois pas que je t'entraîne On fait partie de la solution, on partit du problème Et on est invincible Que tous les points se dressent, on souffle sur les brèves Et on est invincible. le peuple et qu'on est tenu à l'écart Qu'il est temps de redistribuer les cartes Prêt à dresser des barricades Éloignez-vous des chéricanes ici Il n'y a de place que pour un combat véritable qu on qu'on s'organise, qu'on s'unisse, pour qu'on rivalise Qu'on résiste aux idées du capitalisme Puisqu'on est sur le terrain et que c'est notre premier atout Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre, on est invincible. C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous faire on est invincible. Je crois pas que je t'en on fait partie de la solution, on partit partie du problème, et on est invincible. Tous les points se blessent Le vent souffle sur les grèves. Encore, encore, encore, on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre, on est C'est eux qui sont à plainte. On est invincible Et ne croit pas que On fait partie de la solution, partie du problème Mais on est invincible Que tous les points se traissent oh oh On s'ouvre sur les presses, oh oh on peut pas se pressés oh On est invincible Vous êtes invincible, oh merci hey. Hey. Pardon. On a été rejoint sur scène par le papa de ce morceau, une boule de bienveillance. C'est mon ami Don Choix.